Y'a Playpad, vous savez bien encore. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce joli dimanche. Je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo sur un jeu que je n'ai pas couvert depuis un moment. Vous avez plutôt l'habitude de me voir pour du multi. Mais bon, avec les deux saisons qui sont sorties simultanément, je me voyais bien faire un petit peu de Warzone. En tout cas, j'en ai fait en stream et j'ai apprécié ce que j'ai fait. J'ai apprécié ce que j'ai vu. Il y a d'autres choses que j'ai un petit peu moins appréciées, mais on va en discuter dedans. J'ai mis un titre qui est assez exhaustif, je trouve, le problème avec Caldera et Warzone en ce moment. Donc, on va discuter de tout ça. Les choses que je vais dire, c'est aussi beaucoup de choses qui sont basées sur mon avis. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des points de divergence, des moments où vous n'allez pas être d'accord, des moments où vous allez vous dire, mais, Qu'est-ce qu'il raconte, lui Il comprend rien. Et c'est à ce moment-là que je te rappelle que ça fait 12 ans que je joue à ce jeu, que ça fait quoi 40 LAN, euh, des centaines de vidéos, des dizaines de milliers d'heures de stream, donc tu torches le cul avec ton avis... Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Donc, comme je disais, on va avoir des divergences. Il y a, il y a plein de fois où vous n'allez pas être d'accord avec ce que je vais dire et il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez tout à fait le droit. En plus, je suis pas un joueur ultra assis du Dwarzone, mais par contre, depuis la sortie de Caldera, j'ai quand même joué un peu. D'ailleurs, au niveau du gameplay aujourd'hui, c'est un gameplay euh, que j'ai fait en stream, d'accord? Avec euh, Gotha plus Mystique, d'accord? C'est une très belle game. Franchement, j'étais très heureux de ce gameplay. Donc, on va entendre ma voix plus fort que le son du jeu, mais vous entendrez quand même en fond le son du jeu. Donc, ça devrait être acceptable. C'est exceptionnel, mais bon. Franchement, je me sentais pas d'envoyer le live gameplay. On essaiera d'essayer d'expliquer des choses parce que c'est dur de faire du live gameplay quand t'es pas habitué de fou à jouer à Warzone Et si c'est pour y aller en solo c'est plutôt galère Donc maintenant que je vous ai dit tout ça en introduction Euh c'est parti donc Caldera qu'est-ce que c'est alors Caldera je vais pas te refaire un dessin mon ami c'est la nouvelle map euh, de Call of Duty euh, Warzone qui est sortie en accordance avec la saison 1 euh, de Vanguard c'est un parti pris fort qu'ils ont pris c'est celui d'aller dans le même délire que Vanguard donc un bail pacifique seconde guerre mondiale tout ça euh, et des gros changements d'énormes changements qui ont été apportés par rapport à un Verdansk qui en un an et demi a été quand même on va dire relativement pauvre en modification euh, Souvent je parlais avec mon frérot Lohan. Euh, alors, cette nouvelle saison, bien ou pas De la merde, ok. Et, et des changements, peut-être De la merde. Bon, bah d'accord, terrible. En fait, j'ai l'impression que Warzone manquait quand même terriblement de gros changements à chaque saison. Je dis pas qu'il n'y avait rien. Il y avait quand même des choses. Mais qu'à la fin, quand même, un ah, verdant, ça commençait à tirer la gueule. Et après un an et demi à jouer sur la même map, certains joueurs étaient peut-être un petit peu lassés et le jeu avait besoin de ce côté un petit peu rafraîchi. Ils l'ont teasé, ils en ont parlé. Moi, je vais d'abord dire des choses que j'aime bien et ensuite on va discuter du problème, à mon sens. Donc, on commence avec le positif, comme ça, c'est bien. Et puis, si vous voulez entendre les problèmes, ben vous n'avez qu'à avancer la vidéo, bande de cons <rire> Donc euh, on va commencer gentil Moi, qu'est-ce que j'aime bien sur cette map J'aime bien un truc très con, les couleurs voilà J'aime bien les couleurs, c'est très vif Il y a beaucoup de verdure et ça c'est quelque chose que j'aime bien Alors Gotha il me disait, ouais ça donne un effet un peu PUBG pour certains, je peux l'entendre J'ai jamais trop joué à PUBG, c'est pas mon jeu C'est pas mon style de jeu, même si c'est un BR mais euh, mais j'aime bien les couleurs J'aime bien y a, y a, Le ciel est bien bleuté Il y a pas mal de côtés un petit peu vert. C'est très con à dire mais je trouve cela agréable Du coup dans l'ensemble Parce que niveau couleur on s'y retrouve assez facilement Même s'il y a un peu un côté jungle etc Par-ci par-là Je trouve que le niveau de détail etc de la map Est très très cool Après ça peut aussi être un défaut et on va y revenir après Mais pour le coup moi je trouve ça assez cool L'ambiance au global de la map est assez réussie Après c'est ce qu'on appelle un parti pris Donc un parti pris c'est en mode on va sur cette direction Ça peut ne pas plaire et vous pouvez. Je peux pas vous reprocher de pas, pas aimer le parti pris de cette map. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ouais, moi, Caldera, le parti pris couleur, le parti pris ambiance, le parti pris jungle, le parti pris montagne. Oh, J'aime moyen. Mais moi, personnellement, j'avoue que euh, ça ça m'a pas trop dérangé. J'ai bien kiffé. D'ailleurs, là, sur ce coup, je vais au goulag. Mais j'ai pas de chance. Hein. Je, je, je vais au goulag uniquement parce que j'avais pas capté que le mec n'était pas mon pote. Je pensais que c'était Gotha. D'un coup, le mec, il a commencé à me mettre des mandales. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Bref, donc, euh, du coup. J'aime bien le parti pris couleur. Je trouve que ça ramène beaucoup de, de fraîcheur. Tu vois, il y a un côté fraîcheur. Mais je peux quand même entendre un truc. C'est que je peux comprendre que les streamers et même les joueurs Warzone aient du mal à se projeter sur cette map pendant, je sais pas, peut-être six mois, un an, un an et demi. Même s'il y aura de courtes modifications. Tu sais qu'on n'est pas dans Fortnite et qu'il n'y aura pas des transformations terribles sur la map. Tu vois, il y aura quelques modifs par-ci par-là. Mais qu'au global, tu risques de devoir jouer sur ça pendant longtemps. Est-ce que des joueurs sont prêts à jouer sur ça pendant longtemps? Bah, certains peuvent s'imaginer que non. Après, faut aussi donner du temps au temps. Faut laisser du Temps à la map, bah aussi de vous habituer. Et oui, on peut avoir un avis très vite en un ou deux jours, mais des fois ça se construit sur plus longtemps. Là, ils étaient en train de me montrer comment fonctionne cette bombe de merde là, voilà, qui explose. Je comprenais pas, moi j'étais là comme un débile. Donc, du coup, il faut laisser euh, du temps à la map de vous, va dire, faut satisfaire, et faut aussi que vous appreniez à l'apprendre. Parce que un truc, mais là on va partir un peu, tu sais, on va mixer les défauts. Un truc au niveau des défauts, c'est que c'est vrai que c'est très open field. Je trouve que 90% du temps t'es à découvert, d'accord C'est plutôt pas mal parce que certains reprochaient à Verdansk à des moments d'être trop campi, tu vois, d'avoir trop d'endroits pour camper, trop de bâtiments. Il y a des bâtiments dans Caldera, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup plus de rotations qui se font open field et donc du coup qui peuvent donner des gros duels et un avantage clair du coup pour les snipers. Tu vois. Au niveau des rotations, c'est vrai que pour l'instant je trouve qu'on passe encore beaucoup de temps à de temps en temps rotate d'un endroit à l'autre. Donc d'un point fort, par exemple là on est à pic, on va derrière faire une rotation ailleurs. Sauf que sur ces rotations, quand tu passes d'un endroit à l'autre, tu vas souvent avoir de longs moments sans croiser personne. D'ailleurs, c'est pas un hasard pour laquelle il y a 152 personnes sur la map. Parce que eux-mêmes, ils ont dû se rendre compte La map peut peut-être. Peut un petit peu grande, d'accord? Donc, faudrait peut-être qu'on essaye de travailler sur ça, peut-être mettre plus de joueurs pour qu'il y ait plus de moments chauds et plus de fight au global. Je pense qu'effectivement, sur Verdansk, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, vu que les gens commençaient à connaître par cœur absolument la map, les gens savaient où se battre, où est-ce que ça dropait, où est-ce que tu pouvais te dropper pour être plus chill, où est-ce que tu pouvais te dropper pour avoir la bagarre, etc., etc. Ils ont déjà commencé à l'identifier là sur euh, Caldera, mais hum, tu vois, alors, genre, je pense que ça va peut-être prendre un poil plus de temps, mais qu'une fois que les gens l'auront compris, l'auront appris, l'auront capté, D'accord Bah ça ira un petit peu mieux Je vais euh, vous donner un point Qui pour moi est le problème principal de Caldera Et après on discute des armes, des bugs euh, de, de tout ça, il y a pas de problème Mais vas-y, tu sais quoi Je voulais le donner peut-être un peu à la fin Mais je vous le donne là comme ça On est en milieu de vidéo Je vous le balance tout de suite. Le problème principal de Caldera à mon avis C'est sa physique appeler ça la physique le moteur tout ce que tu veux c'est la physique la physique ils ont gardé la physique de Warzone et je trouve que c'est problématique je vais dire pourquoi quand il y a eu Black Ops Cold War et qu'ils n'ont pas pris la physique de Black Ops Cold War et qu'ils ont gardé celle de Warzone c'était une bonne décision à mon avis Warzone était encore relativement jeune ça faisait que un an même pas que c'était sorti modifier le truc complètement bon pour un autre qui est quand même qui a quand même son volume de différence même s'il y a des points similaires Pff. Je trouve que c'était pas l'idée du siècle Alors que là, à l'heure actuelle, je suis pas d'accord avec ça Pourquoi Alors Vanguard, on aime ou on n'aime pas Moi vous savez mon avis, j'aime bien le jeu Je trouve que si t'es fan de Call of Duty, tu peux vraiment trouver ton, ton délire sur ce jeu Et tu peux t'amuser Mais bref, on n'est pas là pour discuter de Vanguard On est là pour discuter de sa physique Vanguard est un jeu similaire à Modern Warfare 2019 Il joue à peu près, ça se joue sur le même moteur Sauf que c'est un moteur qui a eu du développement supplémentaire Et qui du coup est meilleur Et oui, je vais peut-être en choquer certains Mais je trouve que euh, les déplacements, la fluidité euh, dans le jeu, etc sur Vanguard, quand tu cours sur la map, que t'aimes ou t'aimes pas l'époque, que t'aimes ou que t'aimes pas le jeu, je parle de la physique pure, je la trouve, je trouve que c'est la physique de Modern Warfare de 2019, mais en amélioré. Donc pourquoi avoir gardé celle de Modern Warfare 2019 Peut-être pour encore pas brusquer, peut-être parce que peut-être la flemme, peut-être que c'était moins possible, je sais pas, mais je trouve que quelque chose qui ferait du bien, et j'ai vu certains streamers en américain en parler également, quelque chose qui ferait du bien à Warzone, ce serait d'avoir cette physique 2.0, tu vois, ce, ce, ce de Vanguard, celle de Modern Warfare 2019 2.0, une physique qui est plus fluide, moins lourdingue et plus sympa au global au niveau des sensations. Encore une fois, c'est de la vie, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez avoir joué à Warzone et à Vanguard et me dire oh, « Je sais pas ce que tu racontes, ouais, que la physique de Warzone est dix fois meilleure. » Mais je trouve que quand tu joues bien à, à Vanguard et qu'après tu passes sur Warzone, t'as un sentiment c'est moins fluide, moins, moins cool, tu vois. Tu ressens vraiment un sentiment de, de, de lourdeur. T'as as, l'impression que le jeu est un peu euh, pas ancien, mais un peu dépassé sur les bords. Voilà, c'est un sentiment, je suis peut-être le seul à le partager, mais c'est mon avis, je vous donne c'est ma vidéo je, je donne mon avis après vous vous avez les commentaires pour discuter et c'est fait pour ça donc pour moi c'est le problème principal maintenant il y a d'autres problèmes il y a d'autres problèmes notamment l'intégration des armes d'accord après l'intégration des armes on le sait c'est problématique au début euh, ils, souvent il y a des armes qui vont être très fortes sur Vanguard et qui sont pas spécialement fortes euh, sur Warzone hein. euh, par exemple sur Warzone euh, la Nz41 est très forte sur Vanguard elle est pas nulle mais elle est pas à ce niveau là d'accord il euh, y a pareil pour certaines SMG certaines armes après sur Vanguard tout tue en deux balles euh, le global sur Warzone c'est vrai que c'est vrai que ça va faire un un petit peu bizarre au début pour certains surtout qu'il y en a pas mal qui sont buggés là ils ont déployé un premier fixe très rapide pour réduire le bloom d'accord le moment où quand tu prends des balles dans ta mère, etc ils essayent de réduire ça ils essayent peut-être de corriger ça devrait arriver rapidement mais c'est pas des trucs sur lesquels euh, qui me dérangent. par exemple par exemple j'ai complimenté la map mais c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve et qui est indéniable sur cette map c'est que euh, la visibilité est encore pas terrible mais si ça peut vous rassurer pour certains lors de la bêta de vanguard on voyait pas grand chose non plus et ils l'ont fixé quand même assez rapidement donc euh, sur warzone c'est vrai que pour l'instant on voit tu peux avoir du mal à voir les mecs, mais en dehors du fait d'avoir du mal à voir les mecs, je pense que c'est quelque chose qui se corrige facile. Pareil pour les fixes des armes. Les fixes des armes, il va falloir faire en sorte euh, enfin au moment de réintégrer les armes de Modern Warfare 2019, au moment d'intégrer les armes de Black Ops Cold War, ça va donner un énorme kit d'armes bah, absolument très gros, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que les armes de Vanguard risquent d'avoir quand même un certain avantage euh, surtout si... Euh, euh, euh, surtout dans le style de la map, etc. Par exemple, le car 98 de Vanguard, c'est un régal sur ce jeu, je l'avoue. Euh, la STG, la barre, la barre mon gars, la barre ça, ça, ça détruit tout tu vois donc ça risque de changer un petit peu la méta, à voir maintenant pour les futures armes qui seront ajoutées mais je pense qu'au tout début en tout cas les armes de Vanguard auront euh, l'avantage. On va discuter d'un autre truc juste avant de parler des, des, des bugs et des problèmes les quelques changements euh, qu'ils ont appliqué à la boutique, ils ont augmenté le prix du drone bon euh, ça je pense que c'est nécessaire je pense que c'était pas si naze de... après ça, ça enlève du côté un peu agressif tu vois genre vite tu lootes t'as ton drone très rapidement et boum tu fonces sur les mecs, après paradoxalement je trouve d'accord que plus facilement de l'argent sur Caldera. Je trouve qu'il y a plus de points où tu ressors les poches pleines et il y a plein de fois dans Caldera beaucoup plus que dans Verdans, des moments où je me retrouve à 15-20 000 dollars sans aucun problème au niveau de, au milieu de ma partie et en ayant bah, limite trop d'argent dans les poches. Donc Pour moi c'était nécessaire. Un autre point, et là je sais que certains streamers sont pas d'accord avec ça, euh, mais bon je le dis quand même, je trouve que c'est pas si mal le fait d'avoir empêché de looter les classes avant le premier drop. Si en gros euh, vous avez suffisamment d'argent, vous voulez prendre vos classes le largage de ravitaillement, mais il n'y a pas eu le premier largage automatique qui est tombé, le premier euh, largage random, Bah à l'heure actuelle vous devez soit garder vos sous, soit bah, switcher sur un drone early, soit peut-être un kit de réanimation euh, early, donc je pense qu'il y en aura beaucoup plus et vous devez attendre pour avoir vos classes ce qui fait que toute la première partie de la game vous êtes obligé de jouer avec des, des des armes que vous euh, trouvez par terre et ça c'est plutôt bien parce que ça rétablit un petit côté en mode bon au moins tout le monde utilise un minimum ce qu'il y a par terre et c'est pas la première team de cons euh, qui connaît sa rota qui euh, a les classes euh, au bout de 30 secondes de jeu et qui vient shred des pauvres joueurs qui sont là avec leur vieille mz 41 ou leur vieille Owen qu'ils ont trouvé par terre il y a un côté en mode. Euh, je vais dire égalitaire, mais c'est paradoxal parce que le BR c'est pas égalitaire vu que t'es quand même dépendant du random. Hein, et Quelqu'un peut arriver, popper l'arme en or et toi il va, il peut te shred dans ton duel mais bon, celle du Battle Royale, c'est comme ça. Le fait que tout le monde à un moment de la game pendant plusieurs minutes soit obligé de jouer avec des armes que t'es obligé de looter, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en ce sens, ce changement, je l'accueille d'une manière positive. Je me dis ouais, ouais, plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Maintenant, on va discuter d'un autre truc et là on va partir sur la section bug. Il euh, y a des bugs, il y a des moments, je ne sais pas. Il y a des bugs à des moments, je ne sais pas les mecs. Il y a un bug, vraiment, moi, il m'a fait arracher les, autres, les cheveux, littéralement, je me suis arraché les cheveux pendant ce bug. C'est le bug, ah oui, du son. Donc t'avais, en tout cas au début du jeu, et je crois que tu l'as encore, le son coupe. Le son qui pouvait couper pendant de nombreuses secondes. J'étais en stream avec Risky et d'accord C'était pour l'ouverture de Caldera, euh, une, un petit stream sponsor, etc. Tranquille. Et, euh, et pendant toute la première heure, mon son coupe toutes les deux secondes. Toutes les deux, trois secondes, mon son coupe. Alors, tu t'imagines, mon plaisir de jeu quand le son coupe, j'ai envie de tout casser, tu vois. Mais bon, tu fais bonne figure, tranquille, pas de souci. Au bout d'une heure, il y a quelqu'un dans le stream, dans le chat qui vient et qui me fait Ouais, Zach, tu devrais essayer de baisser tes textures. Et tu sais, moi, je suis là en mode Oui, oui, bah, texture, c'est graphique le son, c'est l'audio. Quel est le rapport entre les deux Je suis à deux doigts de lui répondre « Oui, et puis je dois mettre un panier de basket, puis faire trois fois le tour de moi-même aussi, non ?» C'est genre le, le gros connard. Voilà, Zach le connard, un peu tilté, euh, bref. Et là, le gars, il me dit « Non, non, mais vas-y. » Et là, tu sais, je fais quoi Je dis « Bon, foutu pour foutu, hein, ça coûte rien. » Je baisse les textures et je vous la donne en mille. Le problème est réglé à 100% il peut toujours avoir des légers, légères coupures de son mais le problème réglé par les textures pareil à côté de ça des textures qui chargent pas j'ai perdu en perf j'ai perdu en perf regardez en haut à gauche sur le truc là j'ai 100 FPS sur Verdansk là donc je joue chez moi j'ai une 2080 dans le PC alors je sais euh, jean Jean-Charles graphique il va me dire mais oh, c'est la série des 3000 les meilleurs oui oui bon c'est bon euh, gros sur mon PC du local j'ai une 3070 chez moi j'ai une 2080 ça reste quand même pas mal et sur Warzone avant j'avais régulièrement 150, 160, 170 FPS maintenant je suis à 100 je suis à 100 110 grand max et très souvent à 90 hein. donc euh, j'ai perdu de la performance et ça c'est de l'optimisation qui est euh, bon bah on va dire peut-être pas idéale d'accord on espère retrouver un niveau de perf supplémentaire maintenant qu'une fois que le jeu sera totalement adopté et, et, et pareil malheureusement maintenant dès qu'un jeu sort et à sa sortie euh, comme une nouvelle map bah il y a son lot de bugs moi le nombre de fois où je suis allé à des goulags mon arme était invisible euh, des textures qui chargent pas des trucs comme ça c'est vraiment le truc qui te fait un peu arracher les cheveux euh, j'ai cru comprendre également que les joueurs consoles n'avaient toujours pas le FOV c'est c'est ça. Ça, quand même. On va relativement très problématique. Donc ça reste des problèmes temporaires mais qu'il va falloir adresser très très vite et... Euh et à côté de ça je sais aussi que certains sont pas on va dire hyper contents que sur le résurgence ils aient lâché la map euh, là, sur la prison euh, sur la petite île et qu'ils aient euh, pris euh, du coup certes, le résurgence à l'heure actuelle c'est certaines parties de la map euh, Caldera, euh, sur laquelle. après, on, après je pense qu'ils pourront ramener à terme la map prison de résurgence, hein, euh, Island Rebirth je dis pas de plaisir Rebirth Island, euh, ils pourront la, euh, la ramener mais après est-ce qu'ils vont le faire sachant qu'ils ont envie de ce parti pris, de, on passe à autre chose et tout, je ne sais pas mais c'est vrai que pour les joueurs résurgence, bon bah ça, ça, ça peut vous déplaire, hein, ça peut vous déplaire et je peux le comprendre. Après, comme vous le temps aussi que vous vous habituez, mais peut-être que ça vous fait chier justement de retrouver des parties de la map que vous avez en jouant en normal. Là, à la fin, il y a Gota, il m'a dit un truc, genre en, en live, j'avoue, ça m'a ça, ça, ça fait gaulerie. Enfin, ça m'a fait gaulerie, ça m'a étonné. Il m'a dit que sur la fin de Verdansk, qu'il y avait plus de joueurs résurgence que de joueurs BR classiques. Alors, c'est peut-être faux, c'est peut-être source euh, clin d'œil, tu vois. Mais ça m'aurait pas étonné en soi, parce que, tu vois, le, le, le, le, le résurgence, c'est quand même un mode de jeu un peu chill, un peu tranquille, où tu viens, tu réapparais, tu tu tu viens, tu réapparais, tu tues. Si Tu veux jouer avec des potes, si tu veux juste... De, de, de ne pas te casser la tête et pas voir le côté frustrant du BR de « Oh bah tiens, t'es mort Tu vas à ton goulag Oh bah oh, t'as perdu le goulag contre un mec qui double bunny, salut !» enfin, Tu vois, si t'as pas envie d'avoir ce côté-là, bah le résurgence est plutôt pas mal. Donc, euh, à voir ce qu'ils vont faire sur ce côté. Moi, je dis juste qu'il va falloir qu'ils règlent les bugs très vite parce que ça va saouler beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que là, ils sont dans une phase, c'est la phase où d'abord, faut que les gens s'habituent. T'as des gens qui kiffent, on va dire, allez, 30-40% des gens qui sont peut-être contents de Caldera. Je pense qu'il y a 30-40% qui sont peut-être mitigés. Et si c'est des vrais joueurs Warzone, il va leur falloir un peu de temps pour s'habituer. Mais une fois qu'ils se seront habitués, euh, donc euh, on va dire rotation, euh, apprentissage de la map, apprentissage des points chauds, euh, commencer à s'habituer, ne serait-ce que sur les côtés verts et tout. Bon, euh, pour donner des games plus actives, un peu moins mortes, bon, bah ça, ça va venir. Tu vois ce que je veux dire Je pense que ça va venir. Moi, j'entendais des grosses critiques sur Verdance qui est maintenant c'est bon, ah bah, ça nous manque, c'était pas si mal, c'est le côté nostalgique. Je pense qu'en créant des moments. Et en s'habituant au fur et à mesure des semaines, ça va venir et ce seront des, des critiques qu'on entendra beaucoup moins. Et euh, à côté de ça, il euh, y a une partie de joueurs qui n'aiment ouais. purement pas. Mais c'était quand même un changement qui était nécessaire parce que cette partie de joueurs qui n'aiment pas Caldera, tu la retrouvais déjà à Verdansk à la fin. Il <rire> y a des mecs qui n'en pouvaient juste plus de Verdansk. Moi, je souhaite qu'ils règlent les problèmes de son et d'image le plus vite possible. Et je souhaite surtout qu'ils ramènent la physique de Vanguard. Je crois qu'à la base, c'est ce qui était prévu. Je l'avais lu apparemment. Euh, ça devait être ça. Ça devait être la physique de Vanguard qui a intégré euh, Warzone. Et ça ferait beaucoup de bien aux et j'espère que c'est ce qu'ils vont faire et s'ils le font et que c'est réussi je pense que ça va donner un, un bon petit coup de boost supplémentaire pour rapporter un bon coup de frais à un jeu qui en soi n'est plutôt pas mal on a toujours dit souvent pour le multi west serait eh bien qu'ils arrêtent de sortir un multi tous les ans et mais juste qu'ils le tiennent à jour au fur et à mesure du temps warzone prend cette direction en plus d'être gratuit à son lot de soucis hein, ça je dis pas je suis pas le joueur régulier de warzone machin etc donc je vais pas vous faire des leçons sur ça mais je pense que en réalité caldera c'est pas mal, c'est même plutôt bien, et qu'il y, hmm, y a encore du potentiel et des choses à aller chercher. Par contre, encore une fois, si vous n'avez pas aimé le parti pris, le délire de base... Bon courage <rire> C'est vrai que je, je, je peux l'entendre, hein. des mecs vont me dire j'aime pas le délire et le parti pris, mais bon courage et on verra si, euh, sur euh, je sais pas, euh, le à faire de l'année prochaine, ils feront peut-être quelque chose. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Euh, la, game, la game, je l'ai peu commentée au final, mais le gameplay était quand même, on va dire, très sympa. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de jouer avec le 3 au et avec Mystique. C'est très très bien, j'ai même pris du plaisir à en faire en stream. Pour le reste, vous le voyez ici. Euh, la VOD de Loop euh, est déjà sortie Vous tapez Loop sur Youtube, euh, je vais même vous mettre le lien dans la description Vous pouvez retrouver la VOD d'une très très belle émission C'était vraiment très cool C'était votre Gazak pour une nouvelle vidéo Et je vous dis à la prochaine, les amis Bisous